Bienvenue sur notre planète. Cette belle planète Terre. Notre planète bleue. Si magnifique. C'est vrai que nous sommes maintenant de plus en plus nombreux à vivre sur cette petite sphère. Mais il faut se rendre compte de quelque chose. Quel que soit l'endroit où vous habitez. Que vous habitiez en ville... un appartement, dans une maison, que vous habitiez à la campagne, nous sommes tous confrontés aux mêmes dangers et aux mêmes risques. C'est pourquoi il faut que vous preniez en compte l'importance tous ces dangers que nous rencontrons chez nous, à la maison, sans même s'en apercevoir. Que ce soit dans une petite maison, dans une grande maison, dans un appartement, nous avons tous quel que soit le pays où nous nous trouvons sur cette planète, nous sommes tous confrontés au même danger. Quand on rentre dans une maison, dans une habitation, on peut trouver toutes sortes de problématiques qui peuvent nous amener à des situations dramatiques. Notamment dans l'espace pour dormir, là où tout le monde se couche, surtout dans les chambres d'adolescents, dans la chambre des enfants, regardez ce bureau par exemple, regardez ce qu'on peut y trouver, un cendrier fait avec une boîte d'allumettes en carton. Pensez-vous franchement que ça va faire l'affaire Ça va résister longtemps à l'écrasement des mégots de cigarettes Celui-ci, un simple couvercle en plastique d'une célèbre marque de, de chips que je, je ne citerai pas. Il vaut mieux privilégier des cendriers en verre ou en céramique qui ont une résistance au feu pour éviter que, justement, celui-ci ne se déclare. Le bout d'une cigarette, ça représente 800 degrés. C'est largement suffisant pour faire démarrer un feu qui, au fil des, des minutes, va commencer à prendre de la puissance, de l'ampleur, à chaque aliment qu'il va consommer euh, au fur et à mesure. Il va s'intensifier, il va euh, prendre tout l'espace dont il a à disposition tant qu'il n'y aura pas une intervention qui se fera directement au plus efficace possible. Et la suite, bien sûr, vous la connaissez. C'est-à-dire que une fois que le feu prend trop d'ampleur, il devient incontrôlable. Et le résultat des courses, on le connaît tous. C'est tout qui part en fumée. Donc, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Prenez-les devant.